Bienvenue dans ma caravane, aujourd'hui on va voir les différents cadres d'enseignement. Ouh, venez ça commence Quand on organise des séances d'ABA, on essaye de varier les cadres d'enseignement pour pouvoir généraliser les acquisitions. C'est-à-dire s'assurer que ce qui a été appris dans un cadre donné puisse être réutilisé dans un autre environnement. L'ITT, Intensive Trial Training, c'est un apprentissage intensif de compétences dans lequel on utilise un renforçateur positif. N'hésite pas à regarder les vidéos précédentes si jamais quelques termes te semblaient obscurs. Alors rassure-toi, hein, on dit intensif, mais normalement, si tu fais correctement ton job, l'enfant lui il est dans du fun donc l'aspect intensif il est pas censé le vivre à la bonne heure on appelle ça aussi le DTT perso moi j'ai jamais vu de différence fondamentale entre l'ITT et le DTT sauf que c'est pas écrit pareil Merci, John. En ITT, l'apprentissage est décomposé en séances qui vont être répétées en succession rapide. On va procéder par essai jusqu'à ce que l'enfant réponde correctement sans avoir besoin de guidance ou d'aide particulière. Chaque essai se déroule généralement comme ça. On utilise souvent l'apprentissage sans erreur. On pose une consigne, on guide la réponse et on estompe très rapidement la guidance. L'élève émet la réponse et on apporte une conséquence Positive. Puis on passe à une autre consigne beaucoup plus simple, c'est-à-dire un truc qui sait déjà. Et on refait un essai sur la cible précédente. Et là, s'il hésite au-delà d'environ euh, 3 secondes, on reguide. On ne laisse pas se planter en fait. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage sans erreur. Faut pas qu'il soit en situation d'échec. Moi perso, j'aurais bien aimé faire de l'apprentissage sans erreur en formation. Tu sais, genre, euh, le prof, il guide. En, en me donnant la réponse quand, quand, quand tu sais pas. Les cours auraient été beaucoup moins inversifs pendant toute ma scolarité. Mais là, je te tartine ça euh, à la louche. Euh, J'en ai conscience. Et je crois que ça mériterait de faire une vidéo juste sur l'apprentissage sans erreur, la correction d'erreurs en quatre étapes, etc. Si c'est une vidéo qui t'intéresserait, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Où j'en étais Ah oui, dans le principe de base, si l'enfant répond correctement, sa réponse sera immédiatement suivie d'un renforçateur positif, c'est-à-dire quelque chose de plaisant pour lui, comme des félicitations, l'accès à un petit jouet qu'il aime bien, etc. Plus on avancera, plus on augmentera le nombre de consignes pour obtenir le renforçateur, en utilisant par exemple une plaquette de jetons. La particularité de l'ITT, c'est que les séances sont plutôt rapides vu qu'on va multiplier les essais. C'est pourquoi au début, une séance de 5 à 10 minutes toutes les heures sur une séance globale de 3 heures, c'est déjà largement suffisant. Souvent, les éducateurs, les intervenants ABA ont peut-être parfois tendance à rester un petit peu trop longtemps sur une séance d'ITT. Mais bon, on est d'accord que ça reste des indications à la volée, hein, comme ça, parce que ça va quand même dépendre de l'enfant. Retiens juste que dans l'idéal, on veut que les séances soient suffisamment courtes et renforçantes pour qu'il ait envie d'y retourner avec plaisir. Moi, je dis ça, c'est pour vous. En ITT, il est important de diversifier entre les demandes faciles et les plus difficiles. On ne fait pas 10 minutes d'apprentissage pur, quoi Généralement, on procède en posant 80% de consignes dont il connaît déjà les réponses, ce que l'on appelle des HPR, des hautes probabilités de réponse, et 20% de nouveaux apprentissages, ce qu'on appelle les cibles d'apprentissage. On a tendance à faire de l'ITT dans un environnement structuré, comme par exemple assis au bureau, parce que ça permet un meilleur contrôle instructionnel. Mais attention, l'ITT peut être implémenté Partout. Il ne faut pas forcément rester bloqué sur cette idée que l'ITT se fait assis à table, un hein, bureau. Moi, par exemple, j'aime bien emmener de quoi faire une séance d'ITT au parc. Ou d'en faire assis par terre. Bah ben ouais, parce qu'on peut aussi structurer l'environnement dans d'autres cadres. Donc, dans l'ITT, l'enseignement est initié par l'adulte. L'enseignement se déroule dans un environnement structuré. Le matériel est choisi par l'adulte. Et les essais sont nombreux et répétés. L'incident. Rien à voir avec euh, un incident diplomatique. Ou... Toujours commencer par détendre l'atmosphère avec une vanne à la con. L'enseignement incident se fait dans le quotidien. On va profiter des opportunités d'enseignement qu'offre l'imprévu. Profiter de ces temps qui surviennent invariablement. Alors au début, j'avoue que c'est pas forcément évident de trouver sur le moment l'opportunité de travailler la compétence. Vous n'êtes pas très inventif Inventif ah, C'est pour ça que l'on va essayer d'être suffisamment préparé Pour saisir l'opportunité d'apprentissage quand elle se présente Pourquoi je parle de saisir l'opportunité Eh bien parce que si la cible d'apprentissage était par exemple de dire euh, bonjour à ses camarades oh, il... Alors il faudrait attendre que la situation se présente naturellement. L'incident se fait dans un environnement plutôt neutre. On peut travailler en incident lors d'activités de jeu afin de l'aider à jouer, à expérimenter ou encore à découvrir son environnement. Ou encore lors de moments propices à l'autonomie comme les repas pour l'apprentissage de la propreté, etc. Ou lors de moments permettant de travailler les interactions sociales comme les repas en collectivité, les activités de groupe, etc. Liste non exhaustive. Donc dans l'incident, l'enseignement est initié par l'enfant. L'enseignement se déroule dans un environnement naturel, le matériel s'il y a lieu est choisi par l'enfant et les essais sont dispersés. Le net. C'est propre, net, lave avec Mirlen. Oh c'est 12 et neuf, non Lave avec Mirlen. Rien à voir. Coup de vieux le natural environment training en français l'entraînement en environnement naturel ça se rapproche un petit peu de l'incident mais quand on travaille dans le net on travaille surtout dans des activités plaisantes pour l'enfant en tous les cas des activités qui sont motivantes pour lui ici on va donc travailler les apprentissages dans un environnement agréable qui a de la valeur pour lui à ce moment-là. C'est un cadre dans lequel on va pouvoir travailler, par exemple, les mandes, mais aussi les interactions sociales, etc. Le net est très important pour la généralisation. Je m'explique. Un enfant peut mémoriser de nombreuses informations, mais s'il ne peut pas les réutiliser dans un usage quotidien, bah, ça sert pas à grand-chose. C'est pourquoi avant de considérer une compétence comme acquise, on va s'assurer qu'il puisse l'utiliser dans une activité de jeu ou dans la vie réelle. Pour faire de l'enseignement dans le net, il te faudra user de créativité et de réactivité pour pouvoir créer un maximum d'opportunités d'enseignement. On s'appuie sur les intérêts immédiats de l'enfant. Donc, dès que tu peux, tu te saisiras de ces petits moments où l'enfant montre de l'intérêt, de l'enthousiasme. Et surtout, n'oublie pas d'être fun les particularités du net. L'enseignement est initié par l'enfant. L'enseignement se déroule dans un environnement de jeu ou une activité plaisante. Le matériel, s'il y a lieu, est choisi par l'enfant. Et les essais sont répétés. En pratique, ça donne quoi Dans un programme d'apprentissage, généralement, on a besoin de faire de l'ITT, du net. Et pour généraliser les apprentissages, on doit aussi poursuivre les apprentissages en incident. Admettons que la cible soit les couleurs, les reconnaître, les nommer. En ITT, on va travailler sur le réceptif et l'expressif. On peut par exemple utiliser des flashcards, des cartes, des cartes flash. On pourra lui demander par exemple « montre-moi telle couleur » ou « telle couleur ». Puis après, on va lui demander « donne-moi la carte rouge ». Ça marche aussi avec le bleu. Hein. Après, on pourra aussi lui demander de nommer la couleur désignée. Qu'est-ce que c'est C'est quelle couleur Imaginons après qu'il aime beaucoup le coloriage ou la pâte à modeler. Dans le cadre du net, cet apprentissage pourrait se faire lors d'une activité de coloriage en le faisant nommer les couleurs, par exemple. S'il veut que je colorie une partie du dessin, il doit me dire avec quelle couleur. Ou alors, il colorie, tranquillou, je garde les crayons de couleur et je le fais nommer la couleur qu'il veut pour colorier. L'idée est de créer plein d'opportunités alors qu'il est dans une activité qui lui plaît. Et enfin, en incident, ça pourrait être de lui demander pendant le repas de quelle couleur est la tomate dans l'assiette. Ou encore plus fonctionnel, par exemple, au moment de mettre la table, lui demander de participer en ramenant le vert bleu. il bon, faut avoir plusieurs couleurs de verre pour que ça marche, bien sûr. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, je vous encourage à laisser un petit pouce bleu qui fait plaisir et à vous abonner en n'oubliant surtout pas d'activer la petite cloche pour être averti des nouveautés. Vous pouvez aussi me soutenir en laissant un pourboire sur Tipeee. Je vous mets le lien dans la description. Et en attendant, bonne route